Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais répondre à la question en trading faut-il suivre l'actualité économique Alors c'est très simple, ça dépend de la technique de trading que vous choisissez. Je vois des personnes sur les réseaux sociaux qui s'excitent, qui s'énervent parce que Trump a dit ceci, a fait bouger les marchés, l'accord entre les états unis et la Chine, ça va, ça va pas, le Brexit, etc. Puis des analyses de société, tout ça c'est hyper compliqué. En tout cas, moi je ne me suis jamais mis là-dedans parce que c'est du temps perdu pour, à mon avis. Donc euh, on ne sait jamais non plus pour une société ce qui se cache derrière, vous avez certainement déjà perdu des, des, pas, entendu parler des, des leads initiés, donc si le patron il va signer un gros contrat ou s'il y a un problème dans sa société, ben, il ne va pas l'annoncer, par contre, euh, il va le dire à sa famille et le marché va bouger sans raison, etc. Jusqu'à ce qu'on apprenne la nouvelle qu'il a signé un contrat ou que sa société ne va pas bien. Et vous, vous êtes de la revue, vous n'aurez pas pu profiter de cette bonne occasion ou euh, au contraire, vous êtes positionné et le cours de l'action chute et voilà, vous êtes vu. Donc, euh, moi, je suis partisan, comme vous le savez, si vous avez vu mes autres euh, formations, du scalping, c'est-à-dire du trading à très court terme. Et dans ce cas-là, l'actualité économique, on s'en fout. Mais on s'en fout complètement, puisqu'on va prendre des trades qui ne durent que quelques secondes. Euh, L'important, euh, c'est d'être dans le sens du marché. Et Pour ça, on va simplement analyser les graphiques avec quelques indicateurs et on va mettre bien sûr des stop loss, des protections pour éviter que s'il se passe tout d'un coup quelque chose d'inattendu et eh bien vous perdiez de l'argent. Donc c'est important de, de savoir que vous n'avez pas à perdre votre temps dans les analyses économiques, maintenant si vous aimez ça tant mieux pour vous et, et vous pouvez essayer mais euh, vous savez qu'au plus long vous tradez, au plus de risques vous prenez, pour qu'il y ait des variations importantes sur les marchés et que les gains que vous avez peut-être fait un jour, vous les reperdiez le lendemain. Donc euh, c'est utopique de penser que vous allez acheter une action, attendre 5 ans et que vous allez gagner de l'argent comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça, euh, je peux vous l'assurer, je suis sur les marchés depuis 10 ans, euh, j'ai vu des hauts et des bas euh, à peu près sur tout, vous avez des cracks à peu près euh, tous les deux ans donc euh, on ne peut pas du tout se fier euh, sur ce genre de stratégie. Euh, si vous voulez vraiment du, faire du trading de manière efficace, vous devez le faire à court terme. À la limite euh, du day trading ou du swing trading exceptionnellement si vous protégez vos positions, ça il y a des techniques et je les explique dans mes formations, mais euh, sinon c'est le court terme, le court terme, le très court terme, ça vous permet de gagner de l'argent tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la journée ou le lendemain pour savoir si vous avez gagné de l'argent. Non. C'est dans la minute, dans les minutes qui suivent que vous voyez vos résultats. C'est le gros intérêt. Pas de stress une fois que vous êtes sorti de, de la position. Vous avez directement vos résultats, vos gains et euh, vous pouvez faire autre chose, donc pas besoin de perdre votre temps à étudier les marchés, les, euh, tout ce qui se passe au niveau économique et de vous triturer la tête, ce n'est pas, pas du tout nécessaire de regarder les avis de, des uns et des autres, absolument pas. Vous êtes votre propre maître, vous devez simplement bien maîtriser une méthode de scalping et c'est ce que je vous propose dans ma formation au scalping. Donc scalping pour Ichimoku, euh, scalping plus Ishimoku, vous avez donc les indicateurs qui vous donnent une probabilité très importante de savoir dans quel sens va aller le marché dans les secondes ou dans les minutes qui suivent. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Savoir bien maîtriser ça, c'est un, un travail, ça demande un petit peu d'entraînement, mais uniquement de l'entraînement et pas besoin de vous fatiguer à écouter toutes les annonces économiques, euh, d'imaginer ce que Trump va faire quand il va tweeter, quand il va signer un accord ou ne pas signer un accord, ça on s'en fout complètement. Voilà donc euh, si vous êtes intéressé par le scalping, vous avez mes formations, vous avez un lien ici en dessous de ma vidéo. Vous avez également sur le blog Serge Demoulin avis, l'avis de mes étudiants sur euh, sur mes formations et vous verrez si vous pensez que ça vous convient. Je vous ai fait un prix très intéressant pour cette formation et vous pourrez démarrer de manière efficace en trading sans perdre votre temps à écouter les annonces économiques. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous aimez cette vidéo, likez-la, partagez-la et je vous retrouve dans une de mes prochaines vidéos. Bye bye!